Dans le match on se fait une bise, on rigole, après le match on se fait une bise, on rigole, mais euh, voilà, pendant le match, on se fait des coups de lion. C'est levé avant 8h pour voir France-Japon, ça pique, mais c'est le prix à payer pour pouvoir contempler le moustache de Hiron. C'est être... la première fois que je vois ça, mais ça me fait rire quand qu pendant de la ma moustache, mais... à défaut de pas avoir de barbe. <rire> L'inconvénient de Damien Penaud il fait des trucs sans réfléchir, l'avantage de Damien Penaud il fait des trucs sans réfléchir. Je sais pas trop faire sans réfléchir. Non c'est quelqu'un de plutôt spontané. Exactement. C'est ça, on va dire ça comme ça. <rire> ouais mais il écrit Maxime Lucu et Gabien Villière. Sans casque, c'est ça C'est pas bien de se moquer de ceux qui ont pas de cheveux. Okay. Je reçois souvent ces petites réflexions. Mais bon, ça c'est drôle. Jason Statham aussi un petit peu. Barthez, Obispo, voilà, <rire> On court en travers qui finit un essai, Damien Penaud devant la vidéo, il n'a pas compris comment c'était possible. Les entraîneurs de, de clubs amateurs et d'écoles de rugby doivent un peu se tirer les cheveux parce que pas trop ce qu'on apprend, mais pour <rire> bon, lui ça marche donc… Euh... Vive le respect, vive la solidarité, vive le rugby. On s'entend très très bien ensemble, donc il euh, y a une bonne cohésion. donc. Euh... Ça dépend à qui. Hein. <rire> <rire> avec toi. <rire> non, non, non, on s'entend bien. 2022, c'est aussi découvrir de nouvelles sensations comme regarder en Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et se dire, ouais, le 15 de France t'appelait de facile. Euh, facile, je sais pas. Mais euh, ouais, effectivement, c'est possible de pouvoir gagner ces deux nations euh, maintenant, ouais. Sachant qu'en gagnant le, le 6 nations, euh, on devient forcément une équipe euh, ouais, qu'on veut gagner. donc. Euh... Donc voilà, il faudra répondre à ce statut-là, sachant que les équipes de l'hémisphère sud qui viennent dans le nord viennent pour ça. Donc, ouais.